la campagne publicité avec Google Ads et n'oubliez pas d'activer euh, la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, merci. Ok, sans, coup, sans plus tarder, allons-y au vœu du sujet Donc, aujourd'hui nous sommes dans un monde où la publicité euh, joue un rôle primordial dans notre société et il est vraiment très important de pouvoir euh, bien s'adapter en fait. Parce qu'il y a des débutants euh, qui se demandent, qui se demandent surtout au début, euh, comment s'y prendre, d'accord, dans la vie réelle. Parce que le cas concret, euh, la formation est différente des cas de la réalité. Tout le monde sait ça. La réalité est totalement différente de ce qu'on nous enseigne. C'est vrai, ce qu'on nous enseigne, ça peut être fait réel, mais toutefois, vous devez... Vous devez euh, prendre des repères pour réussir votre campagne, donc c'est dans ce sens que j'ai élaboré ce petit slide pour aider donc le, les débutants euh, à mieux s'imprayer, à mieux retrouver leurs repères, d'accord, quand ils veulent faire une campagne plus terre Ok, euh, donc nous allons partager avec vous trois clés trois clés, je dis mais trois clés parce que. Je tiens à dire que Google Ads, c'est elle elle un outil trop puissant et c'est vaste. Même un, un, mois, un mois de formation n'est pas assez suffisant parce que franchement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, dire que c'est trois clés, forcément, c'est vrai. Je ne peux pas me dire, vous dire garantir que c'est forcément trois clés, mais il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte qui peuvent vous servir de repère. Mais au fur et à mesure que vous allez vous allez persévérer, vous allez pratiquer, vous allez découvrir, vous allez trouver de nouveaux repères à compléter à ces trois clés. Mais pour ce qui est, je suis au moins actuel, pour ne pas trop aller, dans, le, dans, aller euh, dans des détails vraiment très importants, nous allons nous fixer sur trois éléments. Le premier élément, c'est les objectifs. Oui, il est vraiment très important de définir des objectifs. Les objectifs, en fait, pourquoi c'est important? En fait, ça va vous permettre d'accord, euh, d'être de, de, de, de, beaucoup plus spécifique dans ce que vous voulez faire. Elle vous limite. Elle vous limite. Ça crée en quelque sorte une zone dans laquelle vous ne devez pas sortir. Ici, par exemple, elle va vous aider à vous concentrer sur les résultats. Que vous souhaiterez atteindre, d'accord, avec votre campagne publicitaire, et à élaborer une stratégie, bien sûr, une stratégie publicitaire qui va correspondre en fait à votre campagne publicitaire. Donc, quand nous, revenons, quand nous venons un peu sur mon interface Google Ads, nous avons plusieurs objectifs que nous propose cet outil, l'outil bien sûr Google Ads. Hein, pour ne pas faire trop de redondance, euh, il y a la vente, il y a les prospects il y a le trafic vers le site web. Okay? Nous avons la considération du produit et de la marque. Nous avons la couverture et notoriété de la marque. Nous avons la promotion d'une application, la promotion et visite en magasin et pour finir la création d'une campagne sans objectif spécifique. Donc, il nous propose une petite panel, hein? huit euh, options. Donc, il faudrait que euh, vos objectifs soient orientés suivant ces options là et il y a plus de détails si vous allez correctement euh, en tout cas pour ceux qui savent euh, comment ça fonctionne euh, ils savent un peu il y a une petite description en dessous donc, de chaque objectif pour ne pas vous euh, pour surtout les débutants à mieux s'imprégner un peu du sujet et aussi je ferai en fait d'autres vidéos qui donneront plus de détails par rapport à chaque objectif ou ne pas euh, pour vous orienter pour être un peu concis pour que en fonction de tel cas tel cas tel cas quand est-ce si il faut utiliser tel cas vous puissiez euh, vous adapter en fonction donc, de la situation donc l'autre deuxième clé notre deuxième clé va beaucoup plus s'appuyer sur les types de campagne c'est à dire les canaux euh, vous savez Google Ads nous offre franchement c'est un outil puissant. Il nous offre vraiment un panel de canaux. Allons-y, découvrons ensemble. Les, les panneaux, les, les types de les types de campagne en fait, euh, vous permettent en fait, de vous orienter sur quel type de réseau il faut publier. Vous voyez, je vais prendre un exemple de façon plus claire. Je suppose que vous avez reçu un appel d'un client. Le client vous appelle, ah voilà, j'aimerais que vous m'aidiez à faire une campagne publicitaire euh, d'une durée peut-être de un mois. Je dispose d'une boutique, je suis un e-commerçant. Vous savez maintenant, de façon déjà, pour ceux qui savent qu'ils sont dans le domaine, ils savent déjà là où je vais en venir. Vous savez d'office que vous avez trois options. Mais le plus, le plus important, il y a toujours un qui est le plus important, c'est le réseau shopping. Vous voyez, il y a le réseau discovery, le réseau search. Donc, vous avez trois options mais le plus important souvent c'est le réseau shopping donc quand nous parlons des types de de, de, de, de, de, de, de, de campagne c'est qu'il existe de nombreuses mais ici google ask me propose quelques-uns que vous allez voir tout à l'heure sur mon interface donc elles, vont, elles, mais elles ne conviennent pas de façon hein, tous ne conviennent pas à, à tous les types d'entreprises chaque entreprise avec le cas de type de campagne qu'il faut donc euh, il faut faire des recherches pour trouver le, le type de campagne adéquat euh, les plus efficaces pour votre entreprise et selon votre public cible c'est très important donc quand nous revenons un peu sur mon interface nous avons les types de campagnes de type recherche euh, performance max réseau display shopping vidéo discovery non, ne vous en faites pas, je reviendrai dans une autre vidéo. Il n'y a pas de souci, pas de feu, on continue, d'accord Donc, voici quelques-uns que nous offre notre outil, notre fabuleuse outil, Google Ads. Franchement, euh, c'est génial, ok Donc, pour vous les débutants, vous avez déjà tout ce que vous voulez. Vous avez une petite description pour vous en gratter. Donc, sachez faire le bon choix parce qu'un seul choix, n'a pas forcément un impact à l'instant. C'est quelques jours après vous allez voir l'impact. Si vous faites un mauvais choix de réseau, alors sachez que vous allez vraiment perdre. Et non seulement vous allez perdre en dépenses coûteuses, mais vous allez aussi perdre en termes de clients. Le client sera vraiment déçu. Et qui dit un client déçu, vous dit le perdre. Si vous le perdez, sachez que pour le retrouver, pour le, pour le ramener vers vous, franchement, ça vous signifie que euh, vous avez vraiment un challenge à faire. Oui, la vie c'est un challenge après tout. Donc, voilà. <rire> Donc, il est vraiment très important que vous fassiez le bon choix de type de campagne. OK, notre troisième clé. C'est beaucoup plus axé sur le les messages attrayants. Oui, vous savez quand vous allez sur Google, sur si Google vous le faire une recherche, vous allez voir votre petite annonce en haut. Sachez que pour que votre annonce figure là, ce n'est pas une question d'enchère de celui qui paye le plus. Attention. Donc, je ferai quand même une vidéo sur ça et je vous donnerai des petites astuces. Mais le plus important, c'est que votre message soit véritablement attrayant, correct, pertinent. Je reviendrai sur ça. Il y a une astuce sur ça que j'aimerais bien développer dans une autre vidéo. Et euh, cela va vous permettre de pouvoir mieux comprendre et de pouvoir faire figurer parmi les premiers dans les annonces, donc, quand nous parlons d'un de messages à créer, en fait, c'est des messages en fait, quelque sorte euh, euh, qui sont conçus, d'accord, euh, pour pouvoir donner une impression, d'accord, pour pouvoir euh, euh, comment on dit ça. Euh, euh, pousser en fait le client, à, le, le potentiel visiteur à devenir un client. Donc, c'est en quelque sorte, c'est l'annonce que vous diffusez sur, votre, sur le, le moteur de recherche et elle doit être vraiment concise, dans un langage concis et clair. Elle doit transmettre votre message et n'oubliez pas d'inclure un appel à l'action convaincante. C'est très important. Ok euh, J'en ai donc proposé deux, mais je tiens à vous dire qu'elles se sont basées sur euh, mes cas avec lesquels j'ai travaillé avec, avec deux entreprises dont je suis dans l'extrême le, le, anonymat. D'accord? Vous savez très bien que nous sommes dans un professionnel et nous devons garder certains dossiers confidentiels. Donc nous, nous sommes inspirés sur nos cas avec lesquels nous avons beaucoup travaillé sur avec des entreprises clés d'accord nous avons essayé de, de, de, de changer cette petites chose pour que vous puissiez comprendre ce que nous voulons dire à travers euh, un message attrayant donc vous allez voir ici l'annonce sur le, le, le moteur de recherche suivi donc de l'entreprise d'aller le domaine de l'entreprise le site web et le contact le contact qui est là c'est un contact fictif nous avons juste composé un numéro comme ça, mais tâchez de ne pas l'appeler parce que nous n'avons pas travaillé avec eux. Donc, tiens à le dire. Vous avez la description de façon concise, beauté pour tous. D'accord? Et vous avez quoi ensuite acheter maintenant et commiser jusqu'à 30%. Donc, oui, qui ne va pas venir, qui ne sera pas intéressé de pouvoir faire des économies de 30%. Tout le monde sera intéressé. Donc, vous allez pousser en fait la curiosité plus loin par rapport au niveau du visiteur. Des produits, il va voir. Des produits de beauté de haute qualité pour tous les types de peau. Ah, je suis intéressé. Surtout les femmes, surtout, on sait très bien qu'elles sont souvent intéressées. Ça, c'est la moindre des choses. Remise jusqu'à 30%. Waouh, moi, je suis vraiment intéressé. Je ne sais pas un peu, si c'était que, que un exemple, je serais tenté d'aller voir. Donc, la livraison rapide est gratuite pour les commandes supérieures à 50 euros. Ça, c'est top. C'est vraiment pas se déplacer en dessous, vous aussi. Bon, soit en a logique. Hein. Euh, Commenter maintenant pour tout, pour, pour une beauté éclatante. Donc, voilà un peu comment pousser le client, le, le visiteur, à venir vers lui. D'accord À venir vers le client. Et à pouvoir devenir maintenant en étant un potentiel acheteur. Donc, voilà un peu comment on peut rédiger, je donne un rédiger, un message donc il y en a plusieurs donc, ça dépend du cadre dans lequel vous êtes donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas à laisser vos commentaires ça serait vraiment intéressant après tout c'est de l'interactivité et franchement ça sera un plus pour toutes les personnes qui verront cette vidéo donc de façon globale nous avons parlé donc de trois clés l'objectif les types de campagne, c'est-à-dire les canaux et pour finir quoi le message attrayant. donc vous devez tout faire pour le garder, c'est très important c'est les éléments qui vont vous servir de repère, de marque, surtout pour vous les débutants donc et cela va vous aider à produire des meilleurs résultats ce que vous souhaitez atteindre comme résultat, vous allez l'atteindre il n'y a pas, forcé, d'accord et vous allez toucher du doigt votre public cible, donc N'oubliez pas en fait de voir un peu votre évolution, votre tendance dans votre plateforme, dans votre interface, les euh, performances de votre campagne pour essayer de, de réajuster dans tout ce que vous fait, dans tout ce que nous effectuons comme activité, dans tout ce que nous entreprenons. Nous devons toujours faire une, une petite analyse pour voir un peu la tendance et c'est très important. C'est très important pour certains, il e banalisent mais attention, avec ça, vous pouvez savoir s'il faut revoir vos stratégie ou est-ce que votre stratégie est déjà bonne il faut encore l'améliorer donc c'est très important de, de, de voir cette tendance pour une meilleure pour être vraiment performant sur le marché oui donc euh, j'aimerais partager avec vous c'est pour cela que je vous je, je, je le disais tout à l'heure tantôt que ceux qui aboutiront à la fin gagneront en plus c'est simple quand vous travaillez vous avez un client il vous demande une campagne ben généralement vous devez chercher à voir le site d'accord sa boutique si c'est une entreprise vous allez chercher à voir le site de l'entreprise si c'est une boutique vous allez chercher à voir le site de la boutique vous assurez que la page est bien faite la, le site web est bien fait parce que vous ne pouvez pas mettre un message attrayant qui va pousser le client à venir vers vous le, le, le, le, le visiteur, pardon, a venu vers vous. Il s'est intéressé, il vient sur la page. Oh, il est déçu parce que la page n'est pas très longue. Il n'y a pas de couleur, c'est fit, c'est fan c'est c'est Ce n'est pas vivant. Donc, franchement, vous devez tout faire. Donc, quand vous travaillez avec votre client, assurez-vous que... Euh, que... Vous soyez sur les mêmes longueurs. d'onde. si vous voyez qu'il y a une petite, une petite écart qui pourrait susciter euh, une baisse de votre stratégie, euh, une baisse dans votre campagne, campagne publicitaire, n'hésitez pas à notifier au client que attention, le site sur lequel le site de votre entreprise n'est pas du tout euh, attrayant. Essayez de voir, de revoir ça allez voir votre développeur web d'accord pour plus d'informations s'il peut vous améliorer encore le site parce que si vous n'avez pas un joli site sachez que le vous êtes très sûr que le client le, le visiteur euh, euh, ne sera pas du tout converti en un potentiel acheteur donc c'est le conseil que je tiens à partager avec vous c'est cette astuce que je tiens à partager avec vous N'hésitez pas à partager cette vidéo. Il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui sont dans le besoin, euh, des débutants en particulier. Il y a même, on ne cessera jamais d'apprendre. Même un expert comme moi on ne cessera jamais d'apprendre. Donc n'hésitez pas de, de partager à un max de personnes. Et n'oubliez pas aussi également d'appuyer sur la touche de notification, la petite cloche qui est en bas là. Et euh, c'est pour ne rien manquer des actualités en ce qui concerne dessus, la campagne publicitaire à partir de l'outil Google Ads. Donc, ce fut vraiment un plaisir de partager avec vous ce moment euh, les trois clips pour une campagne de publicité réussie. Cela a été réalisé par moi, bien évidemment, je suis créateur de contenu polyvalent et spécialisé dans les campagnes publicitaires. J'aide beaucoup de petites et moyennes entreprises, y compris des grandes entreprises. Et pourquoi pas aussi, je travaille aussi avec des e-commerçants. E euh, je les aide à s'imposer en ligne, à s'affirmer, je suis les yeux, et à atteindre et à toucher du doigt, bien sûr, l'auditoire. Vous ne pouvez pas parler du de, de, de public cible, du de, de, de, de public cible, pardon, grâce à. Avec, euh, avec notre puissant outil Google Ads. Vraiment, ce fut un formidable moment euh, partagé avec vous en votre présence. Je vous remercie et à bientôt. Merci.